Je ne sais même pas pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en fait. Honnêtement, je n'aurais jamais dû faire cette vidéo les gars. Aujourd'hui j'ai décidé de mettre mes amis à l'épreuve et c'est une épreuve un peu bizarre parce que comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo ou si tu n'as pas tout simplement compris le titre de la vidéo je vais déclarer ma flamme à mes amis étant donné que j'ai beaucoup d'amis filles je suis très proche d'eux on parle des relations de, depuis plusieurs années je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont réagir donc du coup j'ai décidé euh, de les écrire un message comme quoi je suis amoureux d'eux honnêtement j'appréhende beaucoup parce que imaginez que euh, ce soit réciproque genre je dis à ma copine que gars je suis amoureux de toi imaginez que c'est réciproque imaginez si mon ami en retour me dit que non Dylan je t'aime aussi excusez si je vais beaucoup regarder là je suis en train de me regarder le reflet tu vois donc j'espère que ça rend quand même bien euh, j'ai mon téléphone avec moi je vais les envoyer un message sur whatsapp bel évidemment je n'avais commencé par tirer ma connexion et on va entrer dans whatsapp le message. Ah. ah ça c'est mon ami de longue date elle s'appelle sonji on est ensemble depuis je pense plus de 13 ans plus de 10 ans oui maintenant ça fait 13 ans du coup elle vient même de m'envoyer un message vous voyez les anciennes photos des archives Je sais pas si vous pouvez voir ma tête Oh mon dieu Je pense que c'était en 2000, 2010 Anyway, je vais commencer par elle Je n'aime pas dire salut, j'espère que tu vas bien mes amis Je sais pas Je trouve ça... J'aime pas saluer les gens en général Donc du coup, elle ne va trouver ça bizarre Donc du coup, c'est mieux que je l'écrive une fois J'ai un truc à te dire On va voir sa réaction donc du coup on va transférer ça à d'autres. Euh, je pense à Sylvie, donc euh, Sylvie, euh, Laure, Laure également, euh, Guillaume, oui, oui, oui. Elle m'a écrit, je t'écoute. Ok. Tu es sûr. Oh mon dieu. Euh, J'espère que les autres sont en ligne Parce que le problème véritable Quand on est au Cameroun, c'est la connexion internet Donc du coup, je pense que là, il y a d'autres qui ne sont pas connectés Ah, ce pays C'est-à-dire des fois, tu as envie de parler De dire un truc Comme maintenant, si j'ai envie de dire un truc, la personne n'est pas connectée Je vais faire comment Donc, je pense qu'on suit un message que je vais envoyer à, à tout le monde donc des, donc du genre euh, une, une déclaration de flamme quoi je pense qu'on ce genre de message je ne voulais pas te le dire depuis car j'avais peur de ta réaction mais j'ai des sentiments pour toi. Je pense que c'est un peu direct. Non, il me faut construire, il me faut un peu plus être romantique que ça, les gars. Donc, on va y aller sur euh, du général au particulier. C'est dur. Il y a un truc euh, récemment avec euh, mes activités et tout, je n'avais pas trop le temps de mes amis donc du coup je peux dire que depuis je ne les ai pas parlé. Donc je pense que j'ai une très bonne excuse de leur déclarer ma flamme parce que je vais dire euh, c'est la raison pour laquelle je me suis éloigné un peu de toi ces temps-ci. Ce serait ça. Hein? Et également, je vais aussi envoyer ça à une autre amie, Florian. Pas pas Florian, je sais pas qui je peux encore envoyer. Ah, je vais envoyer ça à Enola. Vous connaissez Enola, non? Si vous connaissez Enola, je mets sa chaîne YouTube jusque là. C'est une YouTubeuse également. Elle ne répond pas. Elle ne répond pas. C'est une blague. C'est une blague. Il y a une autre qui m'a répondu. Elle m'a dit, je ne te crois pas. Ah! Je vais mettre pardon, parce que si je mets comment ça, étant donné qu'elle me connaît très bien, je vais faire le mec étonné en mode pardon. Je vais répondre à celle-ci, Floriane, c'est hyper important. Mais pour Floriane, en fait, je ne pense pas qu'elle va mordre à l'hameçon parce que déjà, là, en couple, je connais son gars. Son gars me connaît. Elle est très, très amoureuse de son gars. elle je pense pas qu'elle va mordre à l'hameçon, mais bon, on va voir. Donc, là, il y a Floriane qui vient de me répondre en mode vas-y. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le message que j'avais envoyé à l'autre pour lui envoyer exactement la même chose. OK. voilà bon, j'envoie va. J'en ou j'envoie pas? C'est compliqué, hein? Ah, il y a l'autre qui m'appelle. Elle est en train de m'appeler parce que je lui ai dit que j'avais un truc à lui dire et du coup, elle pense peut-être qu'il s'est eu. Genre, je ne sais pas si je décroche. Allô? Dis-moi, tu n'aimes pas WhatsApp et apparemment. Oui. Dis-moi alors. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, ça va, super. Tu es occupé? On peut parler On peut parler, non. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ah, d'accord. Je voulais te dire un truc hyper important. Vas-y, allô, j'ai mis ce silence parce que euh, elle, elle m'appelle toujours bébé donc Ne pensez pas peut-être qu'on sort ensemble. Allô. Là, je vais le me mettre ce silence. Allô, tu m'entends La connexion dérange. Je t'entends, vas-y non. Ah d'accord. Je voulais te dire que je pense que je suis amoureux de toi. Non, non comment arrête ça? De blaguer comme ça Arrête de blaguer trop la Donc là, je suis en train de faire le montage de la vidéo en question. Comment tu peux dire à ton ami que tu es amoureux d'Eli F. <rire> bah là-bas. J'hésitais beaucoup de te, pas. te, pas te pas. le dire. Ouais, J'hésitais beaucoup oui. de te ouais. le dire. C'est pour ça que non. je ne savais pas si je devais t'écrire ça ou pas. Mais vu que tu m'as appelé, mais je t'ai dit une fois. Ok, j'ai compris. Et depuis quand Moi-même, je sais pas depuis quand. C'est juste un truc qui est arrivé comme ça et je me suis rendu compte de ça qu'on est allé à Limbé. Mais tu es sérieux ou bien tu blagues Oui, Dylan. Pourquoi tu blagues, non Pourquoi je dois blaguer Si je blagais, je ne vais mais pas je te dire ce genre de trucs. C'est quelqu'un que quand je ne prends pas au sérieux. En fait, c'est que toi et moi on aime trop blaguer, non Oui, mais c'est sérieux. Sinon, j'allais pas t'en parler. C'est que je vais plutôt laisser passer. Mais c'est pour ça que j'ai préféré t'en parler sur WhatsApp. Oui, je pense que c'est quand on est un livre et que ça s'est plus développé. Et pourquoi tu m'as fait partie de ça Tu as été là, silencieux. C'était n'était pas évident vu qu'on est très bons amis et je ne savais pas comment le dire. Mmh, ok, j'ai compris alors. Oh, est nous sommes de très très très très bons amis. Honnêtement, je ne pas quoi te répondre pour le moment, Mais tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. Mmh. Avec le feeling et tout, on s'entend super bien. Mais je ne sais vraiment pas quoi te répondre pour le moment. Peut-être avec le temps, vu notre affinité. Je pense bien. que c'est le moment de lui dire qu'elle a été prankée et que je n'ai pas de sentiments pour elle et que je ne je l'aime pas. On dit quoi alors Tu je... On dit que je suis en train de tourner une vidéo et le but c'est d'appeler mes amis. Pour lui dire que je suis amoureux de voir leur réaction. Il y a la caméra devant moi. Je savais, parce que je sais que tu es un putain de salaud et d'imbécile. <rire> Donc tu ne peux pas être amoureux de moi. Hein. Non, comment ça Non, c'était le but du jeu, c'est un piège. Donc du coup, j'appelle plusieurs pour voir. La Saint-Valentin. Qu'est-ce euh, que tu en penses? Elle était déclaré ma flamme. Tu m'as dit que oh, tu ne m'aimes pas et je tu veux qu'on fasse la Saint-Valentin. Toi et moi, c'est terminé. Ouais, mon Dieu. Viens, on devait... <coughs> n'a pas le nom. Il y a l'anniversaire de son <coughs> ami. Son ami m'a appelé. Il voulait qu'on lui fasse la surprise. La livre de qui? Euh, je finis. Je finis d'enregistrer. Ouais, je te rappelle. Je finis d'enregistrer. Je te rappelle. Ouais, mais on t'a parler. non? Oui, dans, 10, 15... dans 15 minutes. D'accord. Je vais appeler des. Bye bye. Donc maintenant que j'ai raccroché avec mon ami Laure, on va aller voir Florian. Voilà. Elle est en train d'écrire. Elle est en train d'écrire. Tu t'es éloigné quand même. D'abord, je ne suis pas en train de comprendre. Je n'aurais pas lui dit, Je n'aurais pas dû lui dire ça parce qu'elle et moi on était au restaurant hier et du coup je suis belle. Je n'aurais vraiment pas dû lui dire. Euh, oui, bonsoir. T'inquiète. Euh. Je suis en train de faire une vidéo YouTube où je dis à mes amis que je suis amoureux d'eux pour voir les réactions Et je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé et je ne t'aimerai pas C'était une blague <rire> Donc tu ne m'aimes pas Ah j'aurais jamais dit dire à mes amis que je ne t'aime pas, je t'ai jamais aimé Oh là là. Ah lol Pas ça Pas ça mais Pas aimé Amour quoi Je dis que c'était une blague. Excusez-moi si vous voyez trop de notifications sur mon téléphone. Euh, les réseaux sociaux, franchement, on en peut plus. Je dis que c'était une blague. Donc, j'ai appelé la plupart de mes amis pour le dire. Je vais t'envoyer le lien de la vidéo. Tu vas... Voir le moment venu. Il faut quand même que je dise que je vais les envoyer le lire. Imagine si après, peut-être, elles s'opposent, et disent que non, peut-être c'était vrai. Vous savez, les femmes sont tellement. Il me faut sortir, vous montrer mon Instagram. Je pense que vous allez devoir décider là. Donc voilà mon Instagram. N'oubliez pas de m'ajouter, de liker et de commenter mes publications. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo YouTube. Si cette vidéo obtient le maximum de likes, d'accord, hein, je ferai peut-être une partie de. Il faut bien pousser ses limites parce que là, je n'ai pas contacté tous mes amis. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, surtout de me laisser un commentaire pour me dire si euh, quand je contactais mes amis, vous y croyez-vous que euh, ça devait se passer comme ça ou pas. Entre temps, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le message des autres que j'ai écrit. J'ai un truc à te dire. Il ne faudrait pas qu'après mes deux, tu avais quoi me dire. Anyway, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Si tu as encore peu de temps, je te laisse mon cette vidéo juste ici. Là, Je t'invite à aller la voir et on s'est dit au revoir. Bye.